Partie 1.1 POPM, SAFE dans une entreprise Lean. Rentrons dans le vif du sujet. Si vous occupez un rôle de product owner, de product manager dans SAFE, la première chose qu'il va falloir savoir faire, c'est d'écrire SAFE et connaître l'ensemble de l'écosystème. SAFE est un cadre qui est connu mondialement. C'est une boîte à outils qui permet d'apporter des connaissances et des principes basés sur le Lean et l'Agile et qui permet de monter en compétence avec l'ensemble des formations dédiées qui accompagnent l'ensemble des rôles et des acteurs de Safe. Un des éléments incontournables de Safe est évidemment le DevOps. Ne prenez pas peur, vous avez ici la big picture, la grande image de SAFE qui regroupe l'ensemble des différents pôles et des différents domaines d'action qui vont intervenir pour pouvoir actionner SAFE dans l'entreprise Linagine. Nous allons pas rentrer en détail sur tous les éléments de cette big picture, mais nous allons faire l'effort sur les rôles évidemment de product manager et de product owner. Le product manager et le product owner ont leur place dans cette big picture. Le product manager vient au niveau programme. Il est dans un trio. Ce trio, il est composé du système architecte, du RTE. Ces trois euh, personnes sont celles qui vont structurer le train, c'est à dire l'équipe d'équipe. On a vu entre 50 et 120 personnes à peu près. Le product owner, lui, vient dans l'équipe. Il est au sein même d'une équipe agile composée entre 8 et 12 personnes qui vont fabriquer le produit et le service. Nous allons voir de quelle manière interagissent le product owner et le product manager. Le product manager on verra dans le détail plus tard mais a un rôle d'expérimentation, d'investigation au sein des customers, des utilisateurs. Et il va se baser pour ceci sur des travaux qui sont sortis du design thinking, nous y reviendrons. Il va s'appuyer sur le programme backlog, qui est un backlog de niveau haut et qui est souvent rédigé sous forme de features, nous y reviendrons également. Il va évidemment superviser et contrôler l'ensemble des opérations qui vont être réalisées au sein même du train, en collaboration évidemment avec les Product Owners de chaque équipe. Le Product Manager a une mission d'embarquement, de vulgarisation. C'est même un ambassadeur de la vision du produit, de l'organisation. C'est lui également qui va aider à concevoir la roadmap de fabrication du service ou du produit. Le Product Owner, lui, va venir en support et en soutien au Product Manager qui va créer le Product Backlog de la team, de l'équipe. À ce moment-là, on rédige plutôt des User Stories. Il va s'appuyer pour cela sur des techniques telles que l'Extrême Programming, le Scrum, Kanban, toutes des techniques que nous allons voir en détail un petit peu plus tard. Le Product Owner va évidemment être en relation constante avec le Product Manager qui va superviser et contrôler cette exécution du programme au sein du train qu'il occupe. Nous l'avons vu, le Product Manager va travailler de manière très expérimentale. C'est un investigateur sur le terrain du sujet et des problèmes qu'il va tenter d'adresser et de résoudre auprès des utilisateurs. Ce principe de Customer Centricity, la question est souvent centrée sur l'utilisateur, nous allons l'aborder en détail dans une formation qui s'appelle Advanced Product Manager et vous pourrez bien entendu vous spécialiser et monter en compétences grâce à cette formation certifiante. À l'issue de cette formation, le Product Owner, vous l'avez compris, va pouvoir aborder les sujets au sein même des équipes agiles et donc embarquer un backlog d'équipe et rédiger ce backlog sous forme de user story qui va découper les features du niveau programme. Nous verrons en détail de quelle manière dans les prochains chapitres. Ne négligeons pas le côté delivery, c'est-à-dire la livraison continue qui aujourd'hui est incontournable pour pouvoir avoir des retours réguliers, fréquents et qui permettent l'amélioration continue. Je veux parler bien entendu du DevOps, nous y reviendrons dans le détail, sachant qu'il y a également des formations spécifiques sur ce sujet-là.